On a été invité à participer à deux jours de workshop à la place. On a eu l'opportunité de rejoindre des DJs venus d'Allemagne, avec qui on échange et on crée une routine sur ces deux jours. Nous sommes mit avec plusieurs DJs, français et und deutsche DJs, et nous uns aus. Nous avons commencé à cypher, Uh, L'idée aus. c'était aussi de pouvoir échanger sur différents sujets. Ça va sur les styles musicaux, autour de la musique dans les clubs. Les DJ viennent aussi avec différents skills et différentes expériences autour du beat making, du coup de la composition musicale. Du coup, on a pas mal échangé aussi sur ces sujets-là. On a trouvé beaucoup plus de similitudes que de différences, en fait, avec les DJ. À part la langue. Euh... Franchement, pas tant que ça. L'échange avec eux, ça nous a permis de voir qu'on peut avoir des objectifs en commun. Je ne parle pas français, mais nous parlons tous une langue et c'est hip-hop. Et là, on peut se bien entendir, mais on peut nous très bien Donc, la communication est top. Si il peut y avoir le retour en Allemagne, ça permet de voir aussi les lieux, la façon dont, dont l'accueil peut être fait aussi sur l'aspect musical et comment ça s'organise en Allemagne. Parce que quand on parle d'échanges culturels, c'est parce qu'il y a... Des différences et des différentes façons de faire. C'est ça qui est hyper chouette dans, dans l'art et dans la culture en général. Der Austausch mit Menschen ist ziemlich wichtig, also live, dass man sich äh, kennenlernt, dass man sich einfach ja, durch die Kommunikation und auch durch die Emotion oder Sympathie eines Menschen halt sehr gut austauschen kann. Und das ist hier passiert. Ähm, man trifft einfach auf fremde Menschen und man ist sofort, man hat sofort einen Nenner und äh, ja, es ist äh, so Sympathie halt. Ne? Das